Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous allez remarquer que cette semaine, il n'y a pas de préambule, donc pas de prévision générale. Euh, les prévisions seront plutôt personnalisées pour vous, chère Vierge. J'ai pris cette décision après avoir lancé un petit sondage et j'ai compris d'après... Euh, les votes et les réponses que euh, la préférence générale sera de euh, de présenter des prévisions personnalisées pour chaque signe. Donc, euh, c'est ça ce que je vais faire dorénavant. Je passe maintenant aux prévisions. Vous, chère Vierge, étiez le plus affecté par la rétrogradation de votre gouverneur Mercure dans votre septième maison. Cette rétrogradation vous aurait incité à mettre en question certains aspects relationnels dans votre vie. Mercure rétrogradé dans votre maison de relations, et en rétrogradant, il retournait dans votre maison du quotidien et santé et bien-être, comme s'il est en train d'attirer votre attention sur votre santé et sur votre bien-être, ou bien sur la structure de votre quotidien, qui ne serait pas peut-être efficace. Avec cette réévaluation que vous aviez eu l'opportunité de faire, la pleine lune dans votre maison lundi et Mercure qui recommence son transit direct le lendemain, vous donneront l'opportunité de mettre en place les plans et les stratégies que vous aviez établis pour aller de l'avant. Donc cette semaine, vous vous reprendrez et vous reprendrez le contrôle sur votre quotidien, sur vos tâches et sur vos, sur vos engagements. Vénus est maintenant dans votre neuvième maison jusqu'au 3 avril et cette semaine sera conjointe à Uranus. Durant le passage de Vénus dans cette maison, vous serez attiré par les autres cultures et les autres philosophies. Et vous souhaiteriez voyager et découvrir des nouveaux peuples et des nouvelles cultures ou langues. Si vous étiez déjà à l'étranger, vous pourriez rencontrer votre âme, sœur, là-bas. Vous serez attiré par les idéaux et les projets et objectifs humains plutôt que monétaires. Si vous aviez des problèmes juridiques ou des procès dans les tribunaux durant ce passage de Vénus dans cette maison, les résultats seraient à votre avantage. Mars et dans votre cinquième maison conjoint légèrement cette semaine à Jupiter. Et la semaine prochaine, ces deux planètes dont les énergies sont très harmonieuses seront en conjonction très étroite. Ces deux énergies se complètent, car Jupiter est l'expansion et Mars est l'exécution. Pour ceux entre vous qui auraient débuté un nouvel emploi, ou qui auraient mis en place un nouveau projet, cette belle conjonction de ces deux planètes favorise beaucoup ce genre d'activité. Je passe maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, dans votre signe. Les plus chanceux seront vous, les capricornes et les taureaux, et les moins chanceux les balances. Donc, la lune est dans votre signe. Votre intuition sera en éveil ainsi que votre créativité. Un beau magnétisme personnel vous rend capable de convaincre les plus obstinés des gens. La chance vous sourit et vous suit.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 Les plus chanceux seront les scorpions, cancers, poissons et les moins chanceux, les sagittaires. Et vous, vous êtes ici, chère Vierge. Donc, la lune sera dans votre troisième maison. Vos journées pourraient prendre une direction excitante. Vous apprendrez de nouvelles choses et rencontrerez de nouvelles personnes. C'est le bon moment pour se faire des amis d'horizons horizon, différents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 Plus chanceux seront les Sagittaires, Lion Bélier et les moins chanceux les Capricornes. Et vous, vous êtes ici, chère vierge. Donc, la Lune est dans votre quatrième maison. Vos tâches domestiques s'accumulent et vous auriez l'impression qu'elles ne, qu ne finiront jamais. Vous devriez avoir recours à votre flexibilité et votre ouverture d'esprit durant cette période car le stress pourrait causer quelque impulsivité au niveau des réactions et de la parole, ce qui pourrait perturber l'ambiance chez vous. Patientez, les prochaines journées seront fantastiques, car la Lune entrera dans votre cinquième maison, dans la maison du plaisir, du loisir et des amours. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chères Vierges.